Ah oh il en manque un, ah bah il est là Hop Voilà Trois d'un coup On va trouver un morceau de barrière Qui est certainement du pont Ici Hop, Et alors Un gros boulon On de ne pas tomber à l'eau hein ouais. <rire> tapé la botte à Ah mais non Mais si elle est là <rire> Merde Le nombre de saloperies qu'il y a ici c'est dégueulasse bah bah, les... On tire sur les morts oh Petite passe. Je fais une vidéo. Catherine, ma soeur, Ça pique. Bah, il fait froid. Hein ça pique bonjour froid. à nos milliers de spectateurs. Euh... <rire> des spectateurs. Ça pique trop bonjour, fort. Bonjour. les Chinois. Bonjour les Français. Bonjour les Allemands. Les et tout ça. Ouais. Pourquoi papa, Christian. Ça pique pas pour lui. Non. Mais euh, ah. là, on va rentrer parce que c'est un peu froid.